Dans cette vidéo, c'est en direct de la montagne des singes en Alsace que je fais l'introduction de celle-ci. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé un peu du Steampod, et aujourd'hui, c'est justement euh, la deuxième partie de cette vidéo où je vais présenter le Steampod pour faire d'autres effets. Et donc, euh, ben, si t'aimes cet appareil ou si cet appareil t'intéresse, tente de le gagner dans la vidéo précédente. Dans celle-ci, c'est juste une démonstration. On va créer des wavy et on va créer des boucles. Voilà, donc, euh, ben, générique. La meilleure façon de me soutenir, c'est de liker mes vidéos, de poser toutes les questions en commentaire, de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Il faut. Pour boucler custompot, il faut déjà retirer les peines. Ah oui, ça peut être très bon. On va mettre la température à 200 Allez, Pour l'allumer, pour le brancher aussi. elle marche bien Et On va retirer les petits cages de protection qu'on a ici. Et on le met à 200, je sais pas si on voit bien là. Voilà. Tout va bien Pauline, tu acceptes d'être filmée hein bien sûr. Elle l'a dit <rire> Faut besoin de te rappeler, t'es droit du coup maintenant ou les assez bûché dessus Donc on retire bien les, les peines, il faut pas qu'il y ait de peigne. Et on va faire un mouvement qui part un petit peu vers l'arrière, comme ça. Ça, donnera, ça va dégager le visage, on a déjà la frange vidéo qui va venir sur le visage. Et comme avec n'importe quel styler, là je vais... Tourner complètement. Et voilà. Et on viendra la détendre juste après cette mèche-là. Et donc, on continue. Je fais juste une petite pause sur la vidéo pour t'expliquer un truc qui est très, très important sur le Steampod. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a deux plaques hein, qui sont courbées et arrondies. Et quand on regarde bien, on en a une qui est plus large que l'autre. Et donc, du coup, la plaque que tu vas utiliser va vraiment créer une différence sur la nervosité, sur la nervosité du mouvement que tu vas créer. Donc euh, là, dans ce premier modèle, comme tu peux voir, je prends et j'ai oublié de le préciser quand je le faisais. Et du coup, tu vois bien que j'utilise la grosse plaque pour créer un mouvement vraiment plus souple. Et euh, tu verras dans le modèle suivant que j'utilise la petite plaque pour créer un mouvement plus serré. Voilà, donc euh, je te laisse reprendre la vidéo. de ces clients, maintenant, on fait tourner les clients, c'est bien plus drôle. Et de ce côté-là, on va comparer justement en utilisant la plus petite plaque des deux, comme ça, on aura un, un côté qui sera un petit peu plus serré que l'autre, mais comment on le fait assez rapidement et avec le même effet, ça ne va pas avoir une incidence vraiment vraiment marquée puisque je vais le faire assez rapidement. Mais tu verras dans la modèle d'après que si on le fait vraiment intensément et uniquement avec la petite plaque, on peut avoir un cheveu qui, qui aura une nervosité un petit peu améliorée. Bon allez, j'arrête de, de m'introduire dans cette vidéo et je te laisse la regarder. comme tu peux le voir là c'est hyper rapide pour donner du mouvement aux cheveux et, ça un peu, bien. et donc du coup comme tu le vois dans la vidéo on continue jusqu'à ce qu'on ait fait toute la chevelure donc j'ai volontairement fait un côté plus serré que l'autre de façon assez subtile pour pas non plus que se retrouver qu'un côté oui, il vient à côté euh, avec euh, de la vraie, vraie boucle, mais on va voir dans le modèle suivant comment on va créer de la boucle. Et donc du coup, j'ai les cheveux qui partent en cacahuètes, euh, donc peut utilisé sur moi. Hein. Et il n'est pas branché, hein, sinon j'aurais pas fait ça. Il bien penser à utiliser les grosses plaques, les petites plaques, et comme tu peux le voir, bah, c'est un appareil qui est quand même relativement révolutionnaire, surtout si tu utilises euh, le lait et le sérum qui vont avec. Ça te permet vraiment d'avoir des cheveux qui sont hyper brillants, hyper doux. Enfin, quoi que je dis, en utilisant le lait et le sérum. Euh, J'ai ma femme à la maison qui l'a utilisé euh, sans le lait et sans le sérum. Et euh, elle en était quand même déjà bien bien convaincue. Donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement de me de retrouver la dernière vidéo dans laquelle je l'ai vraiment crash-tester au tout début sur trois modèles différents. Parce que dans cette vidéo-là, si tu lis bien toute la description, eh ben, je vais te permettre de le gagner. Et donc, euh, ben, je t'invite à rejoindre... Cette vidéo à me retrouver aussi sur Instagram euh, sur le compte mnha.fr car euh, les étapes sont décrites sur youtube et instagram pour te permettre de tenter ta chance de le gagner et je fais le tirage au sort sur Instagram et si tu es présent sur Instagram le jour où je fais le tirage au sort en live dans une story et eh ben tu pourras euh, valider ta participation et euh, tenter de le gagner donc j'en euh, dis pas plus je te laisse aller lire tout ça et euh, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses, si tu connais, si tu l'as déjà testé, si tu as déjà testé un steampod avant ou machin, et euh, tout, tout, tout, tout ressenti par rapport à la vidéo, par rapport au test, par rapport à tout ça. En attendant, bah, je te laisse liker la vidéo, je te laisse aussi la partager sur tous les réseaux si tu en as envie, et euh, je te laisse regarder la vidéo, on se retrouve encore un petit peu après avec le second modèle. Donc, tu acceptes d'être filmé Tout à fait. Mais je ferai un ça après, évidemment. <rire> pour ça, évidemment. Tu pourras, tu pourras. Donc, là, on a fait un French Glossing Bronze. Donc, on a fait un 634 en racine dans lequel j'ai rajouté du booster violet. Donc, j'ai fait 40 g de 634 avec du booster violet. J'ai fait les racines au 6 volumes. Voilà, pour qu'on soit sur quelque chose de bronze justement et sur les longueurs et pointes et eh ben j'ai fait du pur cuivré 40 g de booster cuivré avec 20 grammes de booster de booster doré et voilà ce que ça donne et je l'ai fait au 9 volume sur les longueurs et pointes et là on va boucler les cheveux avec le dernier steam pot. et je viens de mettre le sérum réparateur sur les pointes et on a coupé aussi c'est toujours pareil ce truc, ça marche mieux quand on le branche. Donc ben, on a retiré les caches hein, pour pouvoir boucler. On vérifie qu'il y a de l'eau. Je vais aller en remettre. Je vais remettre de l'eau, j'arrive. Comme je te le disais tout à l'heure, quand on boucle, on retire le pen du steampod. Et là, je passe, sais pas si tu vois mes petites bouteilles, ça empêche le cheveu d'aller n'importe où. Donc du coup, ça aide pour bien le maîtriser. Tu as vu ça ouais. En plus, grâce à la vapeur, il n'y a pas de choc thermique dans le cheveu. Et la vapeur, elle va fixer les céramiques qu'on a mis avec le sérum à l'intérieur du cheveu. Donc, c'est comme si on faisait encore un soin. Aujourd'hui, on fait le métal détox, le French Glossy, le steampod. Les cheveux sont contents. Et là, Alors, les cheveux tout neufs. Ouais. Même à ta naissance, ils n'étaient pas aussi beaux. j'ai la grande plaque, j'ai une petite et une grande pour avoir quelque chose de moins serré comme tu vois et j'ai juste fait un petit tour comme ça l'avant sera beaucoup moins serré comme ça, comme ça, juste en demi-tour donc comme ça, ça donne un petit mouvement mais sans trop le serrer, contrairement à celle-là okay. c'est pas à toi que j'explique ça <rire> Et ici je reprends non, c'est une claque, t'as eu T'es okay. t'as eu Dominique. C'est plus ce que c'était le coiffeur. Mm. Finalement, tu as bien changé de venu. Tu feras mm -hmm. plus de vues ici que sur Arte. Oh, vu. <rire> <rire> Il y en a des cheveux. Là. Ah, oui, là, t'as dit en rangeant, j'ai fait copine toi avec cette masse. Hein. Ah oui. Tu veux pas m'en donner un peu, tu verras même pas la différence. Ouais. Moi bah, aussi, on verra la différence. Bah oui, si. Après, je comme toi, connasse. <rire> le volume donc voilà un petit peu ce qu'on a pu créer aujourd'hui avec cet appareil du coup j'espère que ça te plaît donc euh, bah, si ça te plaît aussi que je fasse des, des intros et des conclusions euh, dans d'autres endroits que les salons de coiffure, bah, n'hésite pas à le dire dans les commentaires en attendant je t'invite à t'abonner à liker et à commenter cette vidéo à la partager sur tous tes réseaux sociaux et à participer euh, d'une manière ou d'une autre, voilà donc je te dis à très très bientôt pour d'autres vidéos prends bien soin de tes cheveux, enfin surtout de ceux de tes clients ciao ciao Situé à une heure de Strasbourg, dans le village de Kinsheim, la montagne des singes, c'est un endroit où on retrouvera 200 macaques de barberie qui vivent en liberté sur 24 hectares de forêt. Tu peux venir et participer de dans la journée, de faire un petit tour et les voir se promener totalement en liberté. C'est vraiment le domaine des macaques de barbarie que je t'invite à aller découvrir si un jour tu passes par l'Alsace. Voilà, comme je te l'avais promis au début de vidéo, je te laisse donc découvrir ces quelques images et euh, bah j'espère que ça te plaira. Et puis bah du coup je te donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre type de vidéo, avec une autre type d'introduction, avec euh, d'autres choses un peu de ce genre et voilà donc euh, bon bah prends bien soin de toi prends bien soin de tes cheveux enfin surtout de ceux de tes clients comme je te le dis à chaque fois ciao ciao